Les outils de programmation Lynx peuvent être utilisés pour optimiser les performances du fauteuil en calibrant la compensation adaptive de la charge lors de la mise en place du fauteuil ou du remplacement d'un moteur. Pour accéder à ce calibrage, le PC doit être connecté au fauteuil et être en mode déverrouillé. La compensation adaptive de la charge se situe en haut dans l'onglet connexion. Cliquez sur Effectuer l'étalonnage de la compensation adaptive de la charge depuis le menu déroulant. L'étalonnage actuel par moteur va alors s'afficher. Cliquez sur Réétalonner pour commencer le processus, puis conduisez le fauteuil jusqu'à ce que l'étalonnage soit réalisé sur les deux moteurs. Cliquez ensuite sur Terminer. Cela indique la fin du calibrage. Les données sont alors sauvegardées par l'électronique qui va les utiliser pour optimiser les performances de conduite.